mon petit classeur a des cartes réservées donc cherchez pas à, à me dire oui je veux ça je veux ça je veux ça c'est des cartes qui sont réservées Donc tout ça c'est réservé à mon ami Kurama Donc sachez que quand je ne peux pas vous envoyer de suite les cartes je les mets dans ce classeur donc c'est pareil tout ça c'est envoyé à Kurama Et pareil, tout ça, c'est envoyé à Korama. Ensuite, ça, c'est envoyé à Soshiro et il en manque pas mal. Ensuite, ça, normalement, s'il le veut bien, ça, c'est à Alpirata Voilà. Donc, comme vous voyez, il me reste de la place. Et après, à la fin, j'ai des cartes communes. Voilà. J'avais mis ces cartes-là pour euh, un, un deck. Voilà, tout simplement. Ensuite, dans ce petit classeur, comme vous le reconnaissez bien, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, c'est toutes les cartes que je mets de côté pour, pour mes decks. Donc, il y a les cartes pour le deck volcanique. Donc, vous voyez, c'est... Euh il y a que ces... Il n'y a que ces cartes qui sont à vendre. Hein. Donc je le rappelle, celle-là coûte 50 euros. Et celle-là coûte 45 euros piège. J'en ai 3 donc ça fait 135 euros. Après si vous voulez, j'ai un petit deck sushi à vendre. Mais je crois que c'est 10 euros. Hein. Je mettrai tout ce que j'ai. Le feu grégoire volcanique n'est pas à vendre. Parce que c'est un cadeau. Donc il est en multi mais je le vends pas. Après voilà. Voilà ce que je garde pour. ça je peux pas le vendre parce que je vous, je vous montrais. J'aimerais bien pouvoir le vendre. Mais malheureusement, regardez, la carte elle est déchirée au dos. Donc je peux pas le vendre. Voilà. Tout simplement. Après celui-là, je le vends pas parce que voilà, c'est ce hein C'est des petites cartes que je garde de côté, au demi. Alors excusez-moi pour le bruit que vous entendez. C'est là qu'il y a du vent. Voilà gardien goyo ascension de feu pot de dualité voilà j'en ai euh, j'en ai gardé euh, pas mal ça c'est que des cartes que je garde voilà gazelle si vous... je peux en lâcher une donc je peux lâcher celle-là de gazelle si vous voulez bien sûr je code tcg market ah voilà, et après tout ça voilà pour euh, tout ça voilà et juste à côté on a le trade binder du mois prochain qui est prêt donc j'espère que vous êtes nombreux à le regarder, à me faire des retours. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur les vidéos, ça fait toujours plaisir. Alors pas un commentaire assassin, bien sûr. Hein? Mais Un petit commentaire, un petit partage, un petit like, ça me ferait toujours plaisir. Allez, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la team astral du guio. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde.